Bon, je vous écoute. Eh bien rien de plus que la liste des revendications qu'on vous a fait passer la semaine dernière. À peu près la même que les années précédentes mais comme rien ne bouge ou presque. Mais si ça bouge, on peut pas dire que ça bouge pas. c'est bien pour ça que je dis que rien ne bouge dans notre liste. Vous êtes un petit peu comme les, les Starsky Hutch de l'entreprise. C'est vrai hein <rire> c'est ce que j'apprécie beaucoup chez vous. On devrait peut-être en profiter pour faire une deuxième liste. Il y a un piège, arrête. Pour une fois qu'on a une crème qui va tout nous lâcher et Tu rêves, il nous fait le coup du tipi Du quoi Mais oui, les indiens faisaient venir leurs ennemis à l'intérieur de leur tipi pour qu'ils pissent à l'extérieur et pas dans le tipi J'ai rien compris. Mais pour moi non plus, c'est pas une partie de plaisir. Ouais non, mais ce que le con qui lit dans le vide depuis des heures, c'est moi Dites-vous bien que ces choses-là peuvent prendre du temps avant de voir les premiers effets. Alors trouve autre chose C'est pour avoir des résultats rapides et concrets que je t'ai engagé Engagé Réduit en esclavage, oui J'ai jamais demandé à venir ici, moi Vous avez fait ce que je vous avais demandé Mais c'est pas vrai Je me fais chier à dresser tout un programme et vous êtes même pas foutu de suivre Oh Et puis merde vous allez le faire maintenant! Et si je me plante, hein, j'aurai l'air de quoi? Bordel, allez-y, qu'on en finisse! Ce que je veux, c'est pour une fois vous arrêtiez de plernicher et preniez enfin la bonne décision! C'est-à-dire? Il faut que vous repreniez contact avec votre père!